Alors, bonjour, buongiorno, hello. Nous sommes vraiment ravis de tous vous retrouver pour fêter la fin de l'année. Et puis Noël, pendant ce webinaire, nous allons présenter quelques activités, donc utilisant le webinaire pour laisser part à la créativité. Je pense que vous savez qu'on peut utiliser les LEGO pour faire des constructions avec le Timio. Et je pense aussi qu'à la fin de l'année, on peut faire certaines activités sympathiques de Noël avec le Timio. Donc le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous inspirer, de vous donner des idées. Mais tout d'abord, aujourd'hui, nous avons un... Nouveau visage, Ronnie. Donc, Ronnie va remplacer Sarah pour les webinaires. Et puis, du coup, on te souhaite, Ronnie, la meilleure, le meilleur des accueils. Donc, je laisse peut-être te présenter, présenter les euh, trois speakers brièvement. Super. Merci. Merci beaucoup, Sophia, pour cet accueil. Donc, voilà, comme tu l'as précisé, je m'appelle Ronnie et euh, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai intégré le groupe Mopsia il y a deux mois, il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'embarque dans le monde de la robotique éducative. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'accueillir trois intervenants. Est-ce qu'il est possible juste de passer sur la slide d'après, s'il te plaît Bien ah. sûr. Voilà. Donc, nous sommes très contents d'accueillir trois intervenants qui vont vous parler de leurs projets créatifs autour de Timio et des briques Lego que vous connaissez très bien. Ils se présenteront par, euh, par eux-mêmes, donc un peu plus tard, mais j'aimerais juste rajouter quelques phrases, à commencer par Christopher. Christopher est professeur des écoles et ambassadeur Timio Averti. Il est extrêmement actif dans les projets Timio et de manière plus générale, donc robotique, euh, que ce soit dans les écoles ou associations françaises ou européennes. Avec ses élèves des classes primaires, ils ont travaillé sur les thèmes de l'environnement et de Noël, donc pour aujourd'hui. Ensuite, nous avons Sadia, qui est également professeur des écoles et également ambassadrice Timio. Sadia est fortement impliquée dans des clubs et associations scientifiques et technologiques au Maroc. Avec ses lycéens, donc une population un peu plus âgée, ils ont travaillé sur le thème des énergies propres. Enfin, nous accueillerons Léa, qui est collaboratrice d'art à l'EPFL. Euh, vous connaissez sûrement l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, pour ceux qui ne sont pas suisses. Donc Léa travaille depuis de nombreuses années sur des projets passionnants mixant l'art et les nouvelles technologies. Euh, sa présentation n'inclut pas forcément des Legos cette fois-ci, mais elle constitue une parfaite transition pour notre prochain webinaire qui aura lieu début 2023, et plus précisément le 1er février. Mais pour cela, Sophia vous en parlera un peu plus, euh, un peu plus tard. Euh, juste une dernière info. Donc, à la fin de ce webinaire, euh, comme Sophia l'a précisé un peu plus tôt, donc notre présidente, euh, Sandrine, euh, présidente de l'association euh, Mopsia, vous partagera quelques infos euh, croustillantes. Donc, bon webinaire et à tout à l'heure pour la session questions-réponses. Merci, c'est super, toi, Oni. Merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas à profiter et puis à poser toutes vos questions dans le chat. Vous connaissez le système. À la fin, nous allons avoir un moment d'échange pour poser vos questions. Petit rappel, ce webinaire, il est enregistré et puis il sera diffusé dans les réseaux sociaux. Donc, nous allons laisser la parole à Christopher. Christopher, est-ce que tu es prêt? Je vais arrêter pour l'instant mon partage d'écran. Comme ça, toi, tu pourras partager ton écran. Eh bien, moi, je suis prêt également. Euh, est-ce que vous voyez du coup euh, la présentation? C'est juste, on voit ta présentation avec ta photo. C'est super. Eh bien, on y va. On y va. Alors, bien, bonjour à tous. Euh, moi, je suis très heureux d'avoir euh, pu répondre à cette invitation en tant qu'ambassadeur Timio. Euh, je suis très heureux de participer à ce webinaire francophone et donc de pouvoir euh, euh, accueillir des, des, des personnes euh, francophones de différentes parties du monde. Euh, comme Ronnie l'a clairement expliqué, donc moi, je suis professeur des écoles donc au ministère de l'Éducation nationale français, euh, professeur dans le sud de la France. Je suis également maître formateur euh, je suis aussi leading teacher pour la Code Week, on reviendra là-dessus, et à la fois ambassadeur pour Timio et pour la plateforme de la commission européenne qui s'appelle eTwinning, que je reviendrai également. Euh, ma particularité aussi, c'est un petit peu euh, l'international, puisque j'ai pu enseigner dans des lycées français à l'international, aussi bien au Mexique ou en Australie, et puis bon, auprès d'un public francophone en France. Euh, je reviendrai aussi sur pourquoi est-ce que je suis investi euh, auprès de Timio. Euh, et puis voilà, dès que j'ai découvert Timio, j'avais une question très particulière euh, que l'on a résolue avec Ronnie sur euh, le genre de Timio. Est-ce que Timio est un homme ou une femme Je vous laisserai chercher ou on vous donnera la réponse à la fin. Euh, voilà, donc un petit peu ici aussi une autre diapo qui résume un petit peu ce qui ce qui caractérise ma, ma pratique pédagogique, euh, donc sur comme l'expliquait également Ronnie, très orienté sur ce qui est l'informatique, la programmation, le, le code euh, et donc l'utilisation de robots, euh, surtout à une échelle on va dire européenne. Euh, la France fait partie de l'Union européenne et on essaye d'en profiter un maximum avec avec mes élèves. Alors ce qui va être très intéressant je pense aujourd'hui c'est que au niveau des trois interventions qu'on va avoir vous allez pouvoir avoir un aperçu de l'utilisation de timio à différents degrés aussi bien chez les plus jeunes avec moi euh, que chez les plus âgés donc euh, c'est ce qui me semble relativement riche dans l'utilisation de ce robot qui est extrêmement complet. Et donc c'est un petit peu ce qui explique euh, cette histoire d'amour que j'ai avec Tigno euh, depuis 2017, puisque euh, j'ai toujours utilisé des Legos en classe, donc je suis enseignant depuis 2007, euh, et euh, l'utilisation des Lego me semble un outil extraordinaire en, en primaire ou en maternelle auprès des, des, des, des jeunes enfants. Et en fait, combiner l'ego et euh, la robotique, donc au travers de Timio, est, un, est, une, est une association extrêmement intéressante pour les enfants, euh, parce qu'ils apprennent énormément sans se rendre compte. Euh, ce qui a fait pour moi euh, que Timio a été très déterminant à la fois pour l'utilisation en classe, euh, donc euh, le fait d'avoir des robots en classe, le fait de l'utiliser. C'est que est, euh, il me semble que c'est un robot qui est extrêmement versatile, c'est-à-dire qu'il convient à un public euh, de la maternelle, euh, puisqu'il y a des, des, des fonctionnalités qui aujourd'hui permettent euh, de programmer euh, Timio de façon très simple pour les élèves de maternelle, euh, jusque dans le secondaire ou même auprès des adultes. Et je pense que Léa euh, pourra compléter cela. Donc c'est un robot qui me semble super intéressant et très riche à tous les niveaux. Et donc, c'est ce qui fait que euh, moi j'ai choisi de travailler avec Timio euh, depuis quelques années. Maintenant, je voudrais euh, parler de pourquoi Timio et pourquoi, surtout autour de l'Europe. Euh, donc, euh, euh, je, je vous ai mis euh, sur cette diapo, si vous souhaitez, euh, du coup, euh, Ronny a également dit que j'étais assez actif, mais je suis aussi très actif sur les réseaux sociaux où je partage beaucoup de ma pratique pédagogique, notamment avec euh, Timio. Euh, et je voulais vous présenter rapidement un projet qui se fait en partenariat avec d'autres écoles d'Espagne cette année, euh, au travers de la plateforme eTwinning, euh, où en fait, entre écoles, on se lance des challenges euh, sur l'utilisation de, de robots. Euh, donc, on reçoit euh, différents challenges de la part d'écoles et nous, avec notre classe, on essaie d'y répondre. Euh, alors ici, on peut voir hop, différentes... Euh, là, c'est une proposition que l'on a reçue de la part de l'Espagne, où en fait, euh, une classe... Euh, nous proposer de suivre leur déplacement euh, avec notre robot Timio Ils doivent, sur cette courte vidéo qu'ils nous ont envoyé, euh, ils doivent se déplacer de, donc, du, du rez-de-chaussée où ils ont leur classe jusqu'au premier étage pour pouvoir avoir des, des, des classes en anglais. Et donc, ils voulaient savoir si notre robot avait la capacité de pouvoir faire le même euh, chemin qu'eux et donc, du coup, pouvoir monter des étages, etc. Euh, donc ici, il y, y a la vidéo de, de, de challenge que l'on peut l'on peut voir euh, et euh, ici on a aussi la réponse que euh, mes élèves ont pu apporter avec des euh, avec en tout, toute proportion gardée justement à différentes échelles ils ont essayé de voir comment est ce que timio pouvait monter des escaliers etc donc ici c'est vraiment pardon euh, euh, christopher oui Personnellement, je ne vois pas de vidéo, juste pour être certain si vous avez ah, la même chose. Tu as chose. tout à fait raison. Alors, je pense que je ne partage que ma présentation PowerPoint, alors qu'il faut que je partage tout cela. Hop, tu as tout à fait raison. Est-ce que c'est mieux maintenant Oui, Oui. là, on voit plus okay. tard. Ouais. Donc, euh, du coup, pour ne pas perdre de temps, ici, on vous montre, je vous montre simplement une réponse qui a été apportée par, par certains de mes élèves où euh, ils ont essayé de faire une maquette représentant voilà, le, le fait de monter des escaliers ou essayer de, de pouvoir faire euh, monter Timio euh, d'un étage à l'autre. Alors, tout ça, on peut le retrouver directement sur, sur, ma, sur mon canal euh, de Twitter. Un autre challenge aussi, ce sont que des exemples de ce, qui a, de ce qui a été fait cette année avec ces différents partenaires en Espagne. Là, en fait, ils ont recréé une histoire d'un pirate, puisque dans les îles Canaries, ce sont des petites îles, un pirate qui aurait laissé un trésor abandonné au milieu de leur île, et en fait, ils nous ont envoyé des cartes. Euh... Oh. Alors, non, ce n'est pas celle-ci, je pense. Non, c'est celle-ci, le, le trésor, excusez-moi. Voilà. Euh, où là, on a un pirate, en effet, qui euh, avait du coup caché un trésor sur son île, et on a reçu différentes cartes euh, différentes cartes au trésor d'une certaine façon et les élèves ont dû euh, refaire des chemins particuliers pour pouvoir arriver jusqu'au trésor sur leur île et donc ça ce sont juste des, des petits aperçus de ce qui s'est passé cette année avec l'utilisation de Timio euh, parce que je voudrais surtout continuer euh, pour vous parler d'un autre projet et d'une autre plateforme donc c'est l'autre plateforme que je représente, c'est la plateforme eTwinning de l'Union Européenne c'est une plateforme d'échange entre professeurs et entre écoles euh, et ici euh, l'utilisation des Timio est, est, est, est super intéressante puisqu'on peut du coup entre entre écoles de l'Union européenne euh, échanger des défis, des, des, des partages de pratiques, etc. De nouveau sur cette diapo, vous avez des, des liens qui vous sont proposés à la fois sur le QR code euh, ou sur, sur Twitter qui vous permettent de voir comment est-ce qu'on peut associer l'utilisation de Timio et le fait de partager cette pratique à l'échelle de, de, de l'Europe avec d'autres enseignants. Euh, J'avance aussi pour vous présenter rapidement la plateforme de la Code Week, qui est aussi disponible au travers de ce QR code qui est présenté. Euh, cette année, euh, pour la Code Week, Donc, est une, un événement euh, européen, de nouveau, même mondial maintenant, où... Euh, les écoles peuvent choisir de s'inscrire et partager des, des projets de programmation robotique et codage. Donc moi cette année j'ai créé des événements en ligne pour présenter Timio de manière très simple sur les, le, le, les comportements euh, préprogrammés de Timio, euh, où euh, du coup on peut voir un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, Timio est programmé bleu. Qu'est-ce qui se passe quand Timio est programmé rouge? Et donc, du coup, comment est-ce que les élèves ont pu découvrir ces différents, euh, ces différents programmes qui sont euh, pré-enregistrés dans Timio? Euh, donc, ça, permet, voilà, ça permettait, du coup, de, de, de former et d'ouvrir l'utilisation de Timio euh, à d'autres personnes euh, lors de la Code Week. Donc, ici, de nouveau, voilà, il y a différents liens qui, qui, qui vous permettent d'accéder à ces différents projets. Et donc, j'invite à tous les utilisateurs de Timio de, de s'investir aussi dans la Code Week mais je souhaiterais donc passer un tout petit peu plus de temps sur euh, ben le, le, la thématique qui nous tient à cœur en cette fin d'année. Euh, vous avez compris, Donc euh, moi je travaille avec des, avec des élèves du, du primaire, cette année en particulier avec des C20-CE2 entre 7 et 9 ans, il y a tout un travail préalable sur l'utilisation de Timio en classe qui permet du coup d'obtenir certains résultats. Alors j'ai partagé avec mes élèves le fait que j'allais participer à un webinaire et qu'on allait se concentrer justement sur la créativité, sur l'utilisation des Lego et sur la fête de la fin d'année. Et ils ont été extrêmement enthousiastes. Je ne leur ai donné aucune piste supplémentaire. Je leur ai simplement donné la liberté d'essayer de, de transformer Timio en un, un autre objet, c'est-à-dire que donner une nouvelle fonctionnalité à Timio, c'est-à-dire euh, aller au-delà du, du euh, de la simple pré-programmation -pré -pré du robot. Ils devaient, eux, utiliser leurs connaissances acquises sur Timio grâce à ces programmes-là, mais transformer Timio euh, avec d'autres utilisations. Étant donné que nous sommes très sensibles à l'environnement, je pense que c'est quelque chose qui caractérise maintenant. Euh, ben, beaucoup de nos préoccupations en termes d'enseignement. Euh, certains élèves ont voulu voilà détourner Timio pour en faire un, un outil de, de ramassage de déchets euh, et donc du coup ils ont associé l'utilisation des Lego que nous avions dans la classe pour transformer euh, Timio en, euh, en alors il y, y avait un, ils ont transformé Timio en, en aspirateur mais également en voilà euh, récolteur de, de déchets. Alors je vais essayer du coup hop là, pardon de vous montrer cette vidéo. J'avais perdu l'usage de ma souris. Voilà. Les élèves ont décidé euh, de transformer euh, Timio en. C'est un menace, il y a plusieurs de surface. Notre robot Timio peut tirer des choses. Non. Tignot peut ranger le bazar. Notre robot Tignot peut traquer son camp. Alors ici, c'est de, de, de simples exemples de, de ce qu'ont fait les élèves. Ils ont, voilà, ils ont essayé de détourner les fonctions principales de Timio pour lui donner une autre fonctionnalité. Euh, voilà, ce qui a beaucoup attiré l'attention, c'est le, le, le, premier, le premier détournement en, en rendant Timio un élément de, de, de rangement pour la propreté de la classe. Euh, et comme je vous le disais aussi, euh, puisqu'on est en période de fin d'année, ils ont forcément voulu customiser euh, les Timio que nous avons euh, ben, aux couleurs de, de, de, de Noël, de la fin d'année, et… Euh, voilà ce que ça a donné, tout en utilisant de nouveau l'ensemble des fonctionnalités qu'ils ont apprises en classe. Euh, voilà, je vous laisse découvrir ce qu'ils ont fait également. Pour, les, pour la dernière réalisation sur, euh, sur Noël, ils ont essayé de réinvestir euh, bah, différentes fonctionnalités. Alors, même si les couleurs ne sont pas toujours là pour la représentativité de, de, de Noël, ils ont essayé de représenter voilà, euh, le fait de, de tirer un traîneau, différentes utilisations donc des, des modes préprogrammés. Donc, voilà, c'est ce qu'ils ont réalisé pour cette, pour cette fin d'année. D'un point de vue donc, des apprentissages, pour moi, moi, je suis relativement très content de voir euh, comment est-ce qu'ils ont pu eux-mêmes réinvestir et s'approprier réellement... le la problématique que je leur avais donnée, simplement en utilisant Tigno Lego, Créativité et la fête de la fin d'année. Et euh, Donc, ils ont réussi à mettre en œuvre euh, différentes euh, fonctionnalités. Et ils ont vraiment laissé parler leur créativité. Euh, donc, voilà, de manière euh, rapide et puis surtout pour respecter les, les temps qui nous sont impartis pour le moment. Très bien, Christopher. Vraiment, merci beaucoup pour ta présentation. Et puis, tu pourras aussi remercier, du coup, tes élèves et puis les féliciter, leur montrer le webinaire parce que leur vidéo devient célèbre, <rire> même inspirante pour d'autres pour d'autres élèves, pour d'autres classes. C'est chouette. Merci beaucoup, Christopher, merci pour la qualité de ta présentation. Merci. Et puis, euh, on va demander à Sadia. Sadia, est-ce que tu es prête? Ah oui, bonjour. Alors, ton micro est ouvert. C'est nickel. Parfait. Merci. Donc Je vais partager avec vous mon écran. Mm -hmm. Est ce que vous arrivez à voir? Donne deux secondes pour l'instant, il est noir, mais ça, ça va. Voilà, là, c'est bon. On voit ta présentation, Sadia. Merci. Je suis très heureuse d'être parmi vous dans ce webinaire. Euh, merci pour l'invitation. Euh, donc, euh, comme elle est déjà euh, indiqué, je suis ambassadrice. Timio, c'est la scellée professeure des écoles. Je suis enseignante de la matière sciences science l'ingénieur au lycée technique Mohamed V. au Maroc. Je suis aussi coordinatrice du club innovation, technique et recherche scientifique au sein de mon établissement. Euh, je suis aussi formatrice au programme GNI à la direction provinciale de Et je suis aussi, comme il est dit par euh, Ronnie, membre de nombreuses associations de la société civile qui s'intéressent à l'enseignement, à l'enfance et au STEM aussi. Donc, euh, dans le cadre des activités menées euh, en, en classe, euh, j'ai réalisé quelques activités. Euh, atelier activité avec les élèves du tronc commun technologique et du première année baccalauréat, cette activité qu'ils ont nommé euh, Timio et Lego production d'énergie propre. Donc lors de cette activité, les apprenants ont eu l'occasion de développer plusieurs compétences, entre autres on trouve la collaboration. Donc lors, de, de, lors des ateliers, qu'on a fait, ils ont eu l'occasion de travailler en équipe, ce qui a, ce qui est, ce qui a permis aux apprenants de euh, travailler, euh, bien sûr, de jouer des rôles en alternance, ils ont eu l'occasion de jouer leur rôle de chercheur, leur rôle de programmeur et leur rôle de constructeurs, chefs de projet et ainsi de suite, ce qui a permis de développer un sens de, euh, le sens d'écoute, de communication et aussi ce qui développe encore leur curiosité. Aussi, ils ont développé la créativité et la résolution, la compétence de résolution de problèmes, euh, ce qui a permis aussi de... Euh, de donner l'occasion aux apprenants de proposer des solutions et faire des essais, des erreurs, poser des hypothèses et faire aussi des synthèses. Aussi, ils ont eu l'occasion de développer la pensée informatique. Ils ont appris la notion d'algorithme, la notion, la notion de, de boucle, la notion aussi de... Euh, la notion de boucle, la notion de... Euh, événements, etc., aussi ils ont eu l'occasion de, à chaque fois qu'ils développent la pensée critique et avoir le recours à l'auto-évaluation pour mener au bien le projet euh, réalisé. Je mets l'accent aussi sur les objectifs de l'enseignement apprentissage sur lesquels on travaille dans le curriculum de la matière science l'ingénieur. Lors de l'activité monnaie avec le robot Timio et l'ego, les apprenants ont eu l'occasion à agir efficacement en ayant recours bien sûr à l'expérimentation, à l'observation et à la manipulation d'objets concrets. Lego et Chimio. Aussi, ils ont eu l'occasion de s'approprier les concepts scientifiques et technologiques et les mettre en œuvre dans diverses situations. Bien sûr, ils ont mené des, proposé des solutions, pensé à améliorer ces solutions et essayé, bien sûr. Ils ont développé aussi le sens d'innovation à travers la recherche de solutions technologiques. À chaque fois, ils ont recours à, à une solution, ils l'essayent et Essayez de corriger s'il y a des, des erreurs ou bien des, euh, quelque chose à, à améliorer. Bien sûr, ils sont euh, préparés à l'ouverture d'esprit et au respect de l'autrui et à la préservation de l'environnement. Ils ont pensé à créer un projet autour des énergies renouvelables et la production de l'énergie euh, par des éoliennes. Et bien sûr, ils ont eu l'occasion de concrétiser le concept de l'interdisciplinarité. Ils ont eu l'occasion de manipuler les connaissances acquises, euh, le, ou bien les connaissances acquises en matière de sciences de l'ingénieur, mathématiques, euh, informatique et physique aussi. Donc, euh, notre euh, activité ou bien les ateliers monniers commence par une activité de découverte de Timio et des pièces, euh, pièces légaux et les logiciels de programmation de TIMIO. Et bien sûr, cette activité de découverte est réalisée avec des élèves. Plutôt, c'est l'ensemble de l'activité réalisée avec des, avec des élèves qui viennent de, des zones rurales. C'est la première fois qu'ils auront l'occasion de manipuler un robot et même aussi les pièces, les pièces Lego. Euh, Permettez-moi de partager avec vous quelques instants de notre voyage avec TIMIO et Lego. Bien sûr, notre activité commence par la découverte de Timio et des pièces Lego et par la suite, ils ont passé à la construction du modèle, à la programmation du robot. Voilà. Et à chaque fois elle propose une solution, elle fait l'essai. S'il marche, c'est bon. S'il ne marche pas, elle pense à l'amélioration de la solution. Voilà. Elles ont modélisé l'énergie elles ont utilisé le robot Timio pour faire tourner l'éolienne. Elles ont modélisé l'énergie produite par cette éolienne, par ces briques blanches que vous observez ici. Voilà. voilà, donc c'est la production de l'énergie électrique à partir d'un éolien en utilisant le robot et les pièces Lego. Et bien sûr, notre activité se termine par euh, par le partage de ce qu'ils ont élaboré comme projet avec les membres du club innovation technique et recherche scientifique au sein de notre établissement. Voilà. Et voilà, donc je pense que j'ai arrivé à la fin de ma présentation. Merci beaucoup, Sadia. C'est vraiment bien chouette bien, parce que tu sais, la thématique environnement, énergie, écologique, c'est d'actualité. Et puis, le fait qu'ils travaillent en collaboration avec ces essais-erreurs, c'est très intéressant. Merci, merci, Sadia, pour ta présentation. Merci, et puis aussi, n'hésite pas à montrer le webinaire à tes élèves, vu qu'ils ont, ils t'ont aidé aussi, j'imagine, pour les photos et puis la vidéo. Donc, vraiment, merci, merci. beaucoup. Merci Marie. Et du coup, on passe à la troisième présentation donc, euh, de Léa. Donc, euh, Léa a fait quelque chose pour un événement qu'on a eu il y a un mois, mais elle vous en expliquera plus. Euh, Léa, est-ce que tu es prête? Oui. Ouais, est-ce que voilà. vous voyez? On voit ta Ma mais présentation. Pas en mode... On la voit, mais pas en mode présentation encore. On voit okay. ta slide, mais elle n'est pas encore. Alors... Euh... Voilà, là, c'est bon. On est bon comme ça? OK, super. On est bon. Euh, alors, pour moi, en fait, c'est un peu plus euh, particulier. Je n'ai pas de passé pédagogique, mais euh, un passé euh, de designer. Donc, euh, plus euh, je viens plus du milieu euh, créatif et j'ai joint ce projet de, de l'éducation numérique et de travailler avec le Timio dans l'idée en fait, d'apporter euh, les, les expériences que j'ai eues euh, qui ont toujours mêlé art et technologie dans l'éducation euh, numérique. Donc, Comment est-ce que en fait, euh, je peux mettre à profit euh, la manière dont j'ai toujours appris euh, ou plutôt utilisé les outils robotiques euh, au profit de l'art ou d'expériences de, plus créatives. Euh, et après, en parallèle de, de cette recherche que je fais avec les, les robots au sein de l'EPFL, j'ai aussi mon studio de design euh, qui s'appelle Claire Cuslea que je fais donc en collaboration avec... Euh, avec Claire, euh, qui est une recherche aussi euh, très orientée sur, en général, euh, les technologies et l'ère numérique. Donc, de manière générale, c'est un, un sujet qui m'intéresse énormément. Et aujourd'hui, euh, je vais vous parler plus particulièrement d'une activité qui, effectivement, a été réalisée dans le contexte des Swiss Robotics Days, euh, cette année, il y a quelques semaines euh, maintenant qui s'appelle le Timio Danseur. Euh, le but de cette activité était pour moi vraiment donc au premier abord de mêler l'activité artistique et la programmation, de détourner l'attention du robot et de, de, de passer plutôt le focus sur quelque chose de plus low tech et, et, et moins technologique en fait, de, donc en, en l'occurrence une marionnette en papier. Euh, d'aborder aussi les notions de définition de qu'est-ce que le comportement robotique comment est-ce qu'on crée un comportement robotique, qu'est-ce que ça veut dire euh, comprendre aussi un mouvement mécanique puisque en fait j'utilise les roues et j'amplifie le mouvement des roues pour cette activité et après ensuite une chose importante pour moi était non pas de ne, de, de ne pas me limiter seulement à cette activité euh, comme projet fini mais euh, de l'aborder plus comme une possibilité parmi beaucoup d'autres tout ça va être plus simple à comprendre quand on va avoir les images sous les yeux euh, la première chose peut-être juste à dire sur cette activité c'est qu'elle nécessite quand même pas mal de matériel mais tout est censé être fait en, euh, enfin chez soi tant qu'on a les, les outils qui sont quand même donc un peu spécifiques et il faut en tout cas un timio, une imprimante 3D à fil l'imprimante pour pouvoir travailler avec le papier et ensuite s'il y a certaines démarche à faire de construction entre les objets 3... imprimés en 3D, des tiges métalliques à couper et plier. Et après, la découpeuse laser, c'est une option pour mettre en place toute l'activité, mais ça, je vous montre après. Euh, globalement, quand même, toute cet euh, assemblage, je l'ai déjà documenté, il est sur Roteco, sur la plateforme Roteco, et tous les fichiers sont aussi disponibles, donc ça veut dire qu'on peut tout télécharger après, tout est décrit étape par étape. Normalement, j'ai essayé de faire ça le plus lisible possible pour que ce soit le plus accessible possible. Après, donc, comme je disais, dans la mise en place, en fait, ça, il y a deux idées, soit d'utiliser le timio euh, à même le sol et d'animer de, de, euh, le personnage en papier euh, en posant juste le timio d'une certaine manière, comme on le voit ici dans l'option A, ou alors de construire un support en bois qui permet en fait, euh, peut-être d'avoir une une autre manière de faire bouger le personnage, mais globalement les, les deux nécessitent la même construction du mécanisme. Euh, mais je pense que comme ce n'est pas abordable pour tout le monde d'avoir une découpeuse laser et de construire ce support en bois, je voulais avoir quand même cette autre option à de juste poser le, le personnage en papier à même le sol. Et après donc, mon parti pris pour les Swiss Robotics Day, c'était d'imaginer que les les personnages doivent apprendre à danser et pour cela en fait, j'ai divisé euh, l'activité en trois parties euh, qui sont trois danses euh, et en fait ces trois danses représentent trois euh, niveaux de programmation différents euh, l'idée c'est que euh, quand on ne connaît rien avec VPL3 on peut commencer en essayant de faire danser aux personnages de la cumbia euh, si on a des connaissances intermédiaires, du coup, on peut faire de la valse et si euh, on est déjà beaucoup plus à l'aise, on peut faire de la disco. Euh, pour ces trois activités, j'ai en fait développé des petits livrets qui étaient donc à disposition des enfants pour qu'ils soient un peu plus autonomes. L'idée, c'était de retracer quelques bases euh, de, de, du VPL3 si jamais ils ne connaissaient pas. Je pense que ça fait quand même beaucoup de textes, mais bon, finalement, en travaillant à leur côté, ça marchait quand même bien. Et après ensuite une introduction de l'activité, quel est l'objectif, donc déjà juste un peu qu'est-ce que c'est que la cumbia, d'où ça vient, et après ensuite euh, l'introduction de ce que l'enfant va devoir faire, où là par exemple l'activité la plus simple qui était donc la cumbia était de remplir les capteurs euh, de la ligne 1 et 2 de VPL3 euh, en leur décrivant donc qu'est-ce qui doit être fait, c'est-à-dire si le capteur droit est activé, alors tu vas tourner la, la roue droite, si le capteur gauche est activé, alors tu vas tourner la, la roue gauche. Euh, donc c'est un peu comme une sorte de puzzle à compléter. Et ensuite, euh, l'idée est donc de leur, euh, leur faire faire ce petit morceau de programmation, mais après ensuite l'activité ne s'arrête pas là, le but c'est vraiment d'interagir avec le robot et là de, de pianoter en rythme en fait sur le sur, le, sur le, les senseurs, on n'utilise que les senseurs du robot dans cette activité. Et maintenant, j'espère qu'avec l'audio ça va marcher, normalement oui. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'activité la, Kumbia. Léa, on n'a malheureusement pas le son. Mince. Alors, ça... Peut te mimer bon. la musique s'il le faut, ta-ta-ta-ta, mais <rire> <rire> capella ça va pas. <rire> non, la dernière fois qu'on l'a fait, ça va marché. Oui, la dernière fois, ça avait marché. Euh... Euh, Peut-être je dois réessayer de repartager mon écran. parce que Essaye là, si de, de pas repartager la musique... et puis clique le l'onglet normalement, partager le son aussi. Peut-être que ça va marcher maintenant. Pas de ah, souci, oui, Partager l'audio. Mais... Voilà, ouais ok alors on revient en arrière vous avez déjà un peu l'effet de surprise qui est parti non là c'est bon okay. avec du coup là ce qu'on voit à côté, le, les trois lignes de programmation. Donc vraiment l'idée c'est qu'il ne se passe rien si l'enfant n'appuie pas sur les senseurs, mais s'il appuie sur les senseurs par contre le, le robot se met en mouvement. Et à lui donc de comprendre le rythme de pianoter. et ça c'est une proposition parmi d'autres de, de rythme en fait, qu'il pourrait avoir sur cette musique. Après ensuite la valse, l'idée là c'était d'utiliser tous les capteurs et donc de, de proposer aussi même des combinaisons de capteurs. Et après, ensuite, la disco qui, elle, est un peu plus spéciale parce qu'en fait, elle fait appel à d'autres notions qui sont le timer et euh, les, la notion d'état. Et où en fait, là, cette fois-ci, le robot en fait, bouge sans qu'on le, le sollicite. Enfin, les roues sont déjà en mouvement. Et par contre, quand on vient solliciter un capteur, on débloque le robot d'une boucle dans laquelle il est constamment enfermé Et du coup, ça donne ça. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est les trois exemples de danse que j'ai réalisés pour les Swiss Robotics Days. Mais comme je l'ai dit précédemment, mon but, c'est vraiment d'inscrire tout ça dans une démarche plus générale avec quelques points qui me tiennent à cœur. Donc, en fait, cette approche d'utiliser de, de, les roues du robot pour animer un objet peut-être moins connecté euh, devrait pouvoir se décliner sur plusieurs niveaux de programmation, être aussi adaptable à d'autres langages, c'est-à-dire que... Avec Scratch et Python et avec le Teamio, donc il y a aussi des, des choses intéressantes à, à aborder et plus peut-être aussi subtiles que ce que je peux faire avec VPL3 actuellement. Euh, et donc aussi intégrer des nouvelles notions de programmation euh, selon le niveau de connaissance. Par exemple, pour Scratch, euh, ce qui m'intéresse, ce serait d'intégrer la notion d'aléatoire au lieu de déterminer exactement... Euh, Combien de temps ou à combien de secondes le robot va faire un mouvement Si on intègre la notion d'aléatoire, il y a aussi quelque chose d'intéressant qu'on aborde dans le, la, le questionnement du comportement robotique. Euh, avec euh, Python, l'idée, ce serait peut-être de non plus utiliser euh, le, la, nous et les senseurs pour animer le robot, mais peut-être qu'en fait, il peut être animé par des données euh, en temps réel sur Internet. Enfin, comme ça, j'ai l'impression que cette activité peut se décliner de plein de manières. Euh, expérimenter en plus avec le mouvement en général, je pense que ça c'est quelque chose qui reste très large et aussi euh, une possibilité d'appropriation visuelle. Euh, cette euh, recherche que j'ai faite sur les timio Danseurs, ça c'était des recherches que j'ai faites au préalable de vraiment juste questionnement de comment est-ce que je peux arriver à amplifier le mouvement du robot, comment est-ce que je peux transformer ses roues, obtenir un mouvement peut-être très organique et, et intéressant et stimulant visuellement. Donc tout ça pour dire aussi qu'avec le mécanisme que j'ai mis là pour les thymio danseurs, qui est une réponse parmi d'autres, mais qui en fait déjà permet de, de créer beaucoup d'autres euh, choses euh, en mouvement. Et du coup, comme on est dans le contexte des fêtes euh, et que je veux montrer que cette activité peut se décliner euh, de plein de manières, je fais une petite vidéo spécialement euh, Noël avec euh, notre thymio danseur. Voilà, on finit sur un Père Noël qui a trop la forme. <rire> Léa, sache que tu nous as fait danser c'était trop bien et je vais peut-être te faire rougir, mais sachez que Léa était une star lors de cet événement auprès des parents et des élèves parce que vous imaginez bien que les élèves qui essayaient cette activité ont beaucoup aimé. Merci Léa pour la qualité de ta présentation et de l'avoir adaptée pour Noël. Bravo à nos trois speakers, Christopher, Sadia et Léa. Et puis maintenant, on laisse du temps pour les questions. Ronnie tu, tu reprends le lead Merci, merci. En effet, super présentation, donc merci à tous. Voilà, Est-ce que alors j'ai regardé un peu pour le moment sur le chat, je n'ai pas encore vu de questions. Euh, n'hésitez pas à, à nous poser vos questions, justement, donc, au présentateurs. C'est le moment ou jamais. Vous pouvez allumer aussi le micro, c'est un webinaire euh, euh, amical, open. donc <rire> n'hésitez pas à allumer vos micros et puis à poser vos questions au présentateur. Vous avez trois présentateurs euh, qui sont là pour vous, donc n'hésitez pas. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je trouve que comme ça peut être plus sympa de poser la question à l'oral plutôt qu'à l'écrit, euh, voilà. Moi, j'ai une question spéciale. Alors, d'abord, merci aux trois présentateurs. C'est vraiment stimulant, vos, vos, vos expériences. J'ai une question spéciale pour Sadia. Elle nous a parlé des compétences de la pensée informatique en mentionnant en, mentionnant en particulier. Euh, la découverte ou l'apprentissage des notions de boucle et d'événements. Alors, avec Timio, euh, je comprends bien comment c'est facile euh, de faire découvrir la notion d'événement. Mais euh, à travers les vidéos que vous nous avez montrées, j'ai eu l'impression que vous utilisiez euh, la programmation avec l'interface à Zeba Et je ne vois pas bien comment, euh, en niveau... Euh, Comment dire, découverte. On peut découvrir, enfin, on peut apprendre la notion de boucle à travers cette interface. Même si j'ai bien vu, d'ailleurs, la présentation et les exemples et les prototypes impressionnants de Léa, mais qui utilise la notion d'état pour pouvoir générer des boucles infinies. Et ça ne me semble pas accessible, a priori comme ça, pour des gens qui découvrent ou qui sont en initiation. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment ils découvrent la notion de boucle dans, dans, votre, dans votre cas, Sadia, s'il vous plaît Je peux prendre la parole Oui, là tu peux répondre comme tu veux. Oui, Sadia. Ah, merci. Alors, j'ai mis l'accent sur, euh, sur le, la notion que ces élèves, c'est la première fois qu'ils auront l'occasion de manipuler un robot et même des pièces Lego. Alors, euh, pour ces élèves, c'est la première fois qu'ils arrivent à, euh, à programmer un objet. C'est vrai qu'ils qu ont la matière informatique qui apprend comme matière au lycée, mais elle reste au niveau au basique, des quelques logiciels de traitement de texte, la, euh, de, les notions de software, hardware, c'est tout, mais c'est la première fois qu'il arrive à programmer un objet. Donc, ils ont appris la notion d'événement action, c'est-à-dire si cet événement arrive alors, on aura cette action, donc par la suite, ils ont essayé de faire boucler ces événements. Ils ont utilisé seulement le VPL, c'est pas l'espace. Ils ont utilisé seulement le logiciel de programmation VPL. Et puis j'ai un complément, j'ai quelqu'un qui écrit apparemment les boucles avec Scratch aussi. Donc, euh, je ne sais pas si ça peut complémenter aussi ta réponse, Sadia. Apparemment, avec Scratch, on pourrait aussi faire. Oui, bien sûr, on peut faire avec Scratch. C'est très évident avec Scratch. Oui, bien sûr que les boucles, c'est facile avec Scratch, mais justement, mais avec VPL, euh, vous pouvez nous préciser Enfin, moi, je, je, je cherche juste à comprendre et à voir comment on fait. Hein. Ce n'est pas une question piège, c'est une question de curiosité. Hein. Ah oui, je sais. Mais avec euh... Euh, avec euh, Sur le, le modèle réalisé, on n'a pas utilisé les boucles. On a juste fait l'événement et l'action qui se répètent euh, répète jusqu'à l'événement qui arrête l'héros du, du robot. Mais on n'a pas utilisé la notion de... de mais mais sur le pardon. modèle réalisé. Pardon, mais c'est l'action qui, qui dure, vous dites, elle se répète. Mais en fait, elle euh, oui, dure, elle dure, dure. ne se répète pas au sens d'une boucle. Oui, c'est dur, c'est pas vrai. Voilà, bon, voilà, voilà. Donc, pour moi, je, je, je, je ne crois pas qu'ils ont découvert la notion de boucle à travers l'expérience qu'ils ont faite de la manipulation du robot, du coup. Mais ils ont utilisé avec Scratch. Ah, okay. On a fait d'autres ateliers, ce n'est okay, pas okay. avec l'élément réalisé. Okay. Merci beaucoup. Merci Christophe pour ta question, merci, merci Sadia pour euh, la réponse. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres son... personnes qui Oui. C'est Sonia. Est-ce que je peux intervenir à propos des boucles en VPL Bien sûr Sonia, s'il te plaît. Alors, avec des, des jeunes de 11 ans, donc qui sont en sixième, ils ont établi un projet, le gendarme et le voleur. Et il fallait trouver comment boucler le pimpon du gendarme. Et on l'a fait avec les états. On fait varier les états. Du, les, les... Oui, ce sont les états du robot par VPN, on peut le faire. Et là, la boucle, elle est, elle est comprise, en fait. Je pense que c'est la solution de monsieur. Oui, oui, absolument. Mais voilà, sans les états… Euh, ah, il faut le sens, faire je... avec les états. Voilà, sans les états, ça me paraît compliqué. Voilà. Ce que je voulais dire simplement, c'est que pour des gens qui débutent, euh, ah. maîtriser les États c'est quand même compliqué quoi oui. voilà, c'était ça ma... je suis tout à fait d'accord c'est mon, mon, mon objet voilà mais merci oui. beaucoup oui, je vous en prie. merci beaucoup Sonia pour ton complément de réponse donc Sonia elle mène des ateliers aussi est-ce que tu mènes toujours tes ateliers Sonia en fait je suis curieuse oui et je, je voulais vous joindre l'an dernier j'avais dit je réfléchis je, je suis prête à vous montrer vous expliquer ce que nous faisons au club, avec euh, ben, je n'ai les enfants qu'une heure et demie tous les 15 jours cette année. Et comment euh, est arrivée cette progression à la programmation VPL Et ce matin, euh, j'ai un peu raté le film. Euh, ils ont demandé est-ce que le projet vient des enfants Ils ont voulu dessiner une étoile avec un crayon dans le Timio, quand le crayon a été mis dans le Timio, et la programmation en Scratch 3. Et ils se sont rendus compte de la difficulté de mesurer les angles. D'accord. C'est une que je connais déjà depuis trois ans. Un beau temps, oui. Donc, si la progression que j'utilise avec eux, en euh, bon, sachant pour les autres que je ne suis plus enseignante, je l'ai été. Je suis plus à la retraite. Et je veux bien, je suis en train de préparer un film avec le gendarme et le voleur et vous expliquer un peu comment je suis arrivée à, à faire cet atelier. Ce que, que Sonia, ce, que, ce, ce que Sonia vient de dire, c'est très important parce que comme Sonia, ou bien là, je vois dans le chat, il y a aussi Driss Lamidi euh, qui nous dit qu'il a aussi utilisé du Timio pour faire de la géométrie. Nous, on cherche toujours des speakers qui viennent comme aujourd'hui. On a eu Christopher, Sadia et Léa. Donc, pour un prochain webinaire, ça serait juste génial. Comme ça, vous pouvez partager. Aujourd'hui, on est une soixantaine, donc ça serait idéal s'il y a euh, certains d'entre vous qui veulent présenter ce qu'ils font en classe. On est plus que… Plus que, plus que ravie avec Ronny de vous accueillir. Du coup, Sonia, on peut te contacter, c'est ça, pour, oui. euh, pour que tu présentes ton activité euh... oui, On peut. Super. OK. Super. Merci beaucoup, Sonia. Est-ce qu'il y aurait une <rire> autre question pour, euh, par exemple, Christopher, Léa, Ah, tu as reçu j'ai vu, disons, une question un peu qui concerne les trois les trois speakers. C'est en fonction de ces projets-là, combien de temps ont-ils mis pour les réaliser Donc notamment pour Léa, il y a cette question qui, qui a été posée un peu à tout le monde euh, sur le temps euh, qu'elle a préparé donc pour présenter la dernière activité, mais euh, également en privé. J'ai aussi la même question pour Christopher et Sadia. Euh, je, je je vais commencer juste. À... Pour, pour moi, je pense que c'est très variable parce qu'en fait, j'imagine qu'on peut prendre cette activité de plein de manières différentes. Pour les Robotics Days, il y avait vraiment tout qui était préparé, c'est-à-dire le, le personnage était monté sur le robot, les mécanismes étaient là, et en fait, l'enfant n'avait vraiment plus qu'à... Enfin, les, les enfants, en l'occurrence, ou l'élève en général, n'avait plus qu'à euh, suivre le livret. Et du coup, c'était très court, mais aussi très variable parce qu'en fait, certains ne voulaient juste faire que l'activité est ce qui leur était demandé, mais d'autres aussi, euh, sinon, euh, voulaient passer beaucoup plus de temps et se perdre dans, dans quel autre mouvement, ou ajouter des couleurs au timio, etc. Mais du coup, je dirais que ça peut vraiment aller de juste euh, une heure, enfin euh, une heure, ce serait peut-être la, la moyenne quoi, d'introduction et après ensuite de premier tests et d'appropriation un peu de l'enfant par la suite. Je pense que ce qui prend le plus de temps pour cette activité, c'est la préparer au préalable pour l'enseignant et le, le, la, la répéter sur plusieurs signaux. Et à votre avis, est-ce qu'il y a un âge spécifique, un âge recommandé justement pour ce genre d'activité Ça, c'est ce qui est difficile à dire pour moi parce que comme je ne suis pas du domaine de bon. l'enseignement, j'ai du mal à dire pour quelle catégorie de, de connaissances, enfin de, à quel niveau en fait d'éducation ça correspond. Euh, ce que je peux dire par contre, c'est que dans les Robotics Days, ça, ça allait de, du très petit où en fait le programme était déjà sur le Timio et du coup il comprenait juste que quand il passait ses mains devant le capteur, il pouvait faire bouger oui. le robot et c'était déjà intéressant mmh. de voir ces réactions-là à ceux qui en fait euh, passaient déjà directement à la danse la plus compliquée et après ensuite se l'appropriaient en changeant les données, les temps, les rythmes, etc. Euh, et rajouter après encore en plus des choses. C'était vraiment très variable ce, que, ce qui me semblait être assez intéressant en fait d'accord d'accord. Voilà, j'espère que j'ai répondu merci. à la question super super d'ailleurs merci beaucoup euh, peut-être une petite réponse de Sadia et de, de Christopher je réponds du coup oui Vas-y. avec un, un point de vue plus primaire du coup, Alors primaire même maternelle euh, alors pour pouvoir euh, permettre aux élèves je pense d'avoir euh, de laisser libre cours à leur créativité avec les robots dans ma classe, moi, j'ai eu tout un travail préalable, justement, de... qui a été fait sur… Alors, déjà, parce que c'est inscrit dans les programmes, et donc, il faut traiter la robotique, la programmation. Euh, et donc, il y a eu tout un travail préalable sur qu'est-ce qu'un robot, euh, de manière préalable. Ensuite, on a introduit, euh, par surprise, un robot sur chaque table, sur chaque équipe dans ma classe, justement, sans aucune consigne particulière pour que les, objets découvrent... Pour que les élèves découvrent cet objet blanc, en fait, qui était un petit peu sorti de nulle part. Euh, et donc il y a toute une phase de manipulation sans aucune consigne pour qu'ils découvrent voilà que le robot peut bouger qu'il y a des couleurs etc et on arrive ensuite à euh, la découverte euh, peut-être euh, alors tout dépend du rythme hein, mais il faut compter une séance par programme euh, préprogrammé chez Timio pour que les élèves puissent du coup le découvrir le tester et ensuite on peut commencer une fois qu'ils ont bien acquis euh, du coup, ces, ces différents comportements en fonction des programmes, on peut dresser une table, du coup, euh, un tableau pardon, euh, qui présente et affiche dans la classe pour que les élèves puissent se souvenir « tiens, si j'ai envie de faire ça, je vais utiliser tel programme ». Et donc, à ce moment-là, ils peuvent entrer dans des, dans, des, dans, des, dans des challenges ou dans des, dans des défis particuliers, y ajouter des, déco, des, des, des décorations, des Legos, etc. Donc, à cet âge-là, entre 7 et 9 ans, ça demande un travail préalable. On ne peut pas leur dire du jour au lendemain « voici un robot » et puis. Euh, euh, avec des Lego, vous avez essayé de faire ceci. Euh, il faut vraiment mmh. essayer de donner des outils préalables pour qu'ils puissent se sentir autonomes et avancer. D'accord. Merci beaucoup. Euh, Sadia, peut-être une petite réponse avant de passer euh, à Sandrine. Ah, merci. Euh, pour moi, le, donc, le travail de préparation à, au préalable c'est un, un petit peu diminué parce que euh, je travaille avec des élèves de, euh, jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc, euh, euh, euh, j'ai donné le, la thématique sur quoi on va travailler, on a des pièces Lego, on a Timio, donc elles ont fait des recherches, elles ont euh, même préparé des idées de projet à réaliser, donc elles ont euh, euh, discuté les idées de projet, elles se met d'accord sur le projet qu'ils vont mener, elles même euh, fait la découverte des logiciels de programmation eux-mêmes. Euh, L'action euh, ou bien mon intervention est faite sur euh, la notion d'algorithme, et comment on va euh, réorganiser les éléments et faire la, implanter l'algorithme sur un logiciel de programmation tel que VPL, VPL3 ou bien Scratch. Donc, euh, j'ai travaillé avec des logiciels visuels, comme j'ai déjà évoqué, c'est la première fois qu'ils auront contact avec la programmation et la robotique en général. Je pense, euh, j'espère que j'ai répondu à la question. Très bien. Très bien. Écoute, euh, merci beaucoup. Euh, voilà, donc peut-être on va passer à, à Sandrine. Et euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous les envoyer par, par mail. Et euh, voilà, donc euh, Sandrine, et, euh, bien sûr, on viendra vers vous euh, par, par mail également. Merci, Ronnie, Merci, Sophia. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce webinaire de fin d'année. Merci infiniment à tous de votre participation et d'avoir permis cet incroyable moment de partage et de créativité. Je tenais également à vous remercier pour votre engagement. Je suis ravie de voir notre communauté aussi active et, et qui s'agrandit et accueille de nouveaux passionnés de Timio. Donc, c'est toujours très, très sympathique. L'année 2022 a été riche pour nommer quelques, on va dire, événements importants, de nouveaux langages de programmation Python, les Suisses Robotics Days, la compatibilité avec Teamio et la plateforme Open Roberta. Un grand défi de avec plus de 100 écoles en France avec notre partenaire Nathan et 2023 sera encore plus, euh, on va dire, riche. Donc, on reste connecté et j'aimerais euh, en tout cas revenir sur un moment assez fort de cette fin d'année, euh, qui est le prix Polytechnique 2022, qui est l'un des plus grands et prestigieux prix de la didactique en Europe. Donc, le professeur Francesco Mandada de l'EPF à Lausanne et le lauréat de ce prestigieux prix et a été récompensé pour la présentation d'un concept d'enseignement innovant et l'utilisation du numérique autour du robot éducatif Timio comme ressource pour l'enseignement de l'informatique et des STEM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, toutes nos félicitations au professeur Francesco Mondada, son équipe, le robot Timio et la communauté. Donc qui a participé euh, à faire en sorte qu'on soit lauréat au niveau de ce beau prix euh, Polytechnique 2022. Également, petit avant-goût pour 2023, nous vous invitons à découvrir donc Timio et l'intelligence artificielle, donc avec notre partenaire Learning Robots. C'est une fantastique opportunité qui permet de comprendre les fondamentaux de l'intelligence artificielle et de démystifier les principes du machine learning. Donc, on vous propose une nouvelle façon d'enseigner la robotique de manière ludique, intuitive, avec de la programmation no code, data driven, pour ceux qui sont un peu plus initiés. Donc, euh, le robot apprend en temps réel au travers de deux modes, euh, qui est donc apprentissage supervisé ou apprentissage par renforcement, sans rentrer dans le détail, et des ressources pédagogiques, donc d'activités qui seront à votre disposition pour démarrer l'aventure avec Timio et l'intelligence artificielle. Je vais laisser la parole à Sophia, qui, je crois, a des annonces très intéressantes à vous partager. Tout à fait, Sandrine. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Euh, Sandrine, juste question. Est-ce que je oui. fais l'annonce du webinaire, du prochain webinaire maintenant ou tu souhaites le faire à la fin? Non, je le ferai à la fin. OK, super. Alors, je commence mes annonces, donc pour vous inviter à un camp de robotique pour les enseignants primaires et secondaires. Donc, c'est du 27 mai au 29 mai 2023. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 janvier 2023. Euh, donc, inscrivez-vous. Il y a vraiment euh, beaucoup de travail. On va travailler avec du tibio, mais pas que. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je mettrai après les liens dans le chat. Première information. Deuxième information, c'est il y a les inscriptions pour les Olympiades uh, World Robot Olympiads uh, qui se sont ouvertes. Je sais que là, c'est l'information pour la Suisse, mais je sais aussi, et peut-être uh, Christopher, tu pourras m'aider après s'il y a des informations à faire passer pour la France ou d'autres pays uh, concernant uh, tous ces concours qui se font pour la robotique. Donc, n'hésitez pas à rester au courant de ce qui se passe. Donc, les inscriptions se passent du 1er décembre jusqu'au 31 mars 2023. Donc, uh, voilà, c'est super sympa de participer avec ses élèves à des concours, euh, oui, à des concours. Ensuite, les ressources de l'EA, comme on vous l'a mis dans le chat, se trouvent sur Roteco, donc n'hésitez pas. Elle a mis le lien pour le Google Drive avec les vidéos, les PDF que vous pouvez télécharger, euh, le matériel et puis les objectifs. Et il me semble que c'est tout de mon côté pour les annonces. Donc, Sandrine, on revient vers toi juste pour euh, l'invitation, oui. la grande invitation. Exactement. Donc, on se donne rendez-vous en 2023, bien sûr, pour d'autres nouveautés euh, qu'on sera ravis de vous partager, mais aussi pour notre prochain webinaire qui aura lieu donc le 1er février, dont le thème sera « À la découverte de l'art avec Timio ». Et vous pouvez donc, euh, si on regarde la slide d'après, euh, vous pouvez donc vous inscrire dès à présent. Et nous vous invitons à venir très nombreux à partager ce moment un peu exclusif entre nous au sujet de l'art avec Timio. Donc, euh, je pense que nous pouvons clôturer euh, ce webinaire de fin d'année. Et donc, en attendant, au revoir… dis-moi Sandrine, juste un petit oui. point. Et si vous avez des projets ou des envies de, justement de présenter lors de ce webinaire, euh, n'hésitez pas à nous oui. contacter. On sera très ravi de collaborer avec vous. Évidemment, oui, bien sûr. Pardon, son nom. Non, mais je t'en prie. C'est le live. En attendant, donc, euh, en fait, toute l'équipe de Mopsia, Roteco, nos partenaires, donc, bah, se joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Vous remercier, vous dire à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup, Ronnie. Merci à tous, aux speakers, aux tous. participants. On est à l'heure, 17 heures. On est très ponctuel comme d'habitude. Donc ça, c'est chouette. On a tenu les temps. Bravo à tous. J'arrête mon partage d'écran. Voilà.